l'endroit où je suis, il me reste le reste du monde à parcourir. Je <rire> suis communicatif, je suis euh, ouverture vers les gens, euh, j'aime les gens. Il faut, faut aimer les gens pour pouvoir euh, vivre et puis aimer les gens c'est aussi s'aimer soi-même parce que je suis beaucoup dans le, dans le don en fait. J'aime bien découvrir effectivement les, les autres cultures, les autres pays. Euh, ça amène à bien et beaucoup relativiser euh, ce dont parfois euh, on semble souffrir en France. En fait, la France est un beau pays et, et je, bon, je peux dire que je mesure à quel point on est très gâté en France euh, des conditions qu'on peut avoir pour vivre. En fait. Je joue un peu timidement de la, de la percussion, mais la musique, euh, oui, chez moi, c'est. Euh, J'adore le jazz. Euh, j'ai un frère qui joue de la guitare, j'ai un neveu qui joue du saxophone, mon père joue de la trompette. On est, on est très sport et musique, et j'ai grandi euh, avec de la musique euh, toujours en sonorité euh, à l'oreille. En fait. J'assume complètement ma réponse, j'ai toujours supporté l'Olympique de Marseille, <rire> donc euh, c'est toujours le cas. Un bon Rougaï saucisse. <rire> des saveurs euh, explosifs, euh, euh, un bon mélange de plusieurs ingrédients euh, épicés. Ouais. Quand j'étais petit, je, je dessinais toujours des chevaux. Donc je vais dire un cheval. Et, euh, et mon signe de jacal chinois, c'est cheval de feu. Donc voilà, je reste dans la, dans la thématique cheval. Je lui donnerai comme conseil tout arrive à celui qui croit et je le prendrai par la main et je lui montrerai le chemin. Le film de, de Spike Lee, pour les amateurs de jazz, c'est « Mo Better Blues ». Avant de vendre, je, je m'intéresse à la personne que j'ai au téléphone. Donc j'aime les gens et donc forcément ça passe par, par une vraie écoute et une vraie attention. Faut être authentique, faut être soi-même et euh, pas s'inventer un monde qui n'existe pas. Oui, footballeur professionnel. Ouais, ce que j'ai failli être d'ailleurs. J'aimerais bien connaître mes origines avant les origines de la Martinique. Et pour le coup, oui, ça serait intéressant pour moi de pouvoir savoir où localiser géographiquement parlant ces euh, racines aussi lointaines. Parce que pour un être humain, je pense c'est important d'avoir mmh. Le pendant de, de son histoire donc voilà juste pour cet aspect là effectivement ouais. mais 5 secondes hein. ah c'est d'ici que j'arrive et puis je repars aussi <rire> c'est de la transmission en fait je du principe que former une personne ça veut dire qu'on m'a transmis aussi un savoir-faire et, et pour moi c'est quelque chose qui se transmet qui se garde pas euh, égoïstement donc euh, c'est du partage en fait Nelson Mandela est une personne oui, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie oui. euh, en termes de, de, de, de, de, de témérité, de, de, de persévérance, de, de garder la foi en toutes circonstances. Enfin, C'est un très bel exemple, oui, bien sûr.